Déclaration de député. Député de Toronto, Saint-Paul. Aujourd'hui, je prends la parole pour chaque personne à Saint-Paul qui n'a pas été protégée par la CESPAT, pour chaque travailleur blessé comme Jana, qui a lutté pour avoir des prestations, toutes les difficultés, les troubles auxquels elles ont été confrontées, avec plusieurs preuves de la part de médecins, spécialistes, des thérapeutes, et elle, on lui nie quand même ses prestations. Elle a été blessée en 2014 et à partir du, de 2019, elle n'avait toujours pas reçu une seule somme de la part de la CESPAT. Et la CESPAT prétend qu'elle peut continuer de travailler, même qu alors que les spécialistes disaient le contraire. La CESPAT a menacé de réduire une de ses prestations si elle n'allait pas à une évaluation en personne, en plein milieu d'une pandémie alors que les travailleurs de la CESPAT travaillaient à partir de la maison. Sept ans et demi après s'être blessé en milieu de travail, Janet a toujours de la difficulté à avoir des sommes d'argent des prestations de la part de la Cespat le gouvernement a envisagé la CESPAT pour protéger les employeurs et non pas les employés, non seulement parce que cela nuit à tous les employés, mais aussi à leurs familles. Le gouvernement conservateur met la priorité sur ses amis et non pas les Ontariens. Je demande à ce gouvernement d'ordonner à ce que la CESPAT verse des prestations aux personnes, aux travailleurs blessés, et non pas de verser des euh, profits à le, les amis du Parti conservateur et au directeur de la CESPAT. Merci. Déclaration de député, député de Haldeman-Norfolk, merci. Euh de continuer sur le travail de euh, notre approche de la ceinture de verdure. Je propose qu'on envisage de l'élargir la ceinture bleue dans Portover. On, il est grand temps qu'on protège la ceinture bleue, selon un journaliste, une journaliste de ma région. Elle propose de protéger les grands lacs et toute l'économie. Cette proposition suggère beaucoup des mêmes protections et pour l'économie des grands lacs et des sources et chaînes d'alimentation, tel que c'est le cas avec d'autres terres essentiel. Elle propose d'élargir la loi pour aussi protéger, d'encourager le développement et l'amélioration des pêches en Ontario. Elle propose aussi d'apporter des modifications au zonage pour protéger les commerces de l'eau et les commerces qui dépendent sur l'eau et d'éviter certains types de développements, ce qui comprend des développements résidentiels et commerciaux qui n'exigent pas d'avoir accès à l'eau, d'empiéter de, euh, sur les cours d'eau. J'ai proposé un projet de loi pour protéger les grands lacs et avec le concept de, de la ceinture bleue, on peut ouvrir la porte à des gestes concrets pour la protection de notre environnement. Merci. Député de Kiwetanung. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller euh, et de passer du temps à Kitchenwalk, euh, qui est un, un territoire du traité 9. En 1929, les commissaires sont allés à KI pour signer euh, le traité numéro 9. On a utilisé la phrase qu'on on allait prendre soin des autres et c'est ce que les propriétaires se souviennent des discussions en 1929. Les propriétaires ont compris les droits qui ont découlé de cette promesse de traité et ils savaient que c'était sacré et on devait les respecter. Cette phrase de « prendre soin des autres », comment est-ce qu'on peut réconcilier ce concept avec les avis d'évolution d'eau, la pauvreté, les manques de financement dans les logements et le de retirer nos enfants, les hauts taux de suicide et un manque de reconnaissance des droits des territoriaux ce ne sera jamais acceptable, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que nos ancêtres ont signé comme traité d'être soumis à la pauvreté sur nos terres, ce n'est pas ce qu'on a signé comme entente. Il est grand temps que le gouvernement de l'Ontario et du Canada qui se rendent compte de quoi il s'agissait lorsqu'ils ont fait ces promesses à l'époque. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Oxford. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, au mois d'août, on m'a avisé la mort de Margaret Mackay à, à sa maison de Toronto. Elle avait 102 ans. Sa, Margaret était la dernière petite enfant de Reverend Mackay. George Leslie Mackay est célébré ici en Ontario et au Taïwan, et, et il était le premier missionnaire à ce pays. Et il a établi certaines des premières églises et écoles, ce qui comprend le Collège Oxford qui a été appuyé par les fonds levés de, euh, à partir des, des levées de fonds à, à, au comté d'Oxford. George Mackay a apporté beaucoup de, de compétences avec lui. Il, il, connaissait des, il avait des connaissances en médecine, en soins dentaires. Il a établi certaines des premières cliniques là-bas et on peut encore voir son legs avec un centre hospitalier et des églises. On l'a rendu hommage à Margaret, ce qui comprenait, je cite, le patrimoine de la famille Mackay continue de servir sur cette terre pour... Euh, on sera à tout jamais reconnaissant pour son service et aussi le lien étroit entre nos deux nations. Ça fait plus de 150 ans depuis que George Leslie Mackay est arrivé à, au Taïwan en tant que missionnaire. À ce jour, on continue de renforcer cette relation internationale que lui et son leg a euh, lancée à l'époque. Déclaration de député, député de Brampton-Est. Avant, euh, lorsque le mois de novembre commençait, j'étais en colère, j'étais euh, complètement bouleversé. Et pourquoi est-ce que je ne serais pas le cas? Imaginez qu'un gouvernement a brûlé euh, vos membres de la famille à vivre. Imaginez que votre gouvernement aurait violé vos, euh, votre mère, vos soeurs. C'est ce que le gouvernement indien a fait pour les SIC en 1984. Et Moi, je suis né en 1984, donc chaque année qui passe, ça me rappelle euh, le fait qu'on n'en a pas fait suffisamment pour les survivants qui vivent encore sous le seuil de la pauvreté. On n'en a pas fait assez pour lutter pour la justice et pour euh, connaître toutes ces personnes qui ont été tuées. Et c'est pour cette raison que je suis plus en colère, je suis tout simplement triste. Et c'est pour cette raison que je vais toujours dire, n'oubliez jamais le 1984 jusqu'à ce qu'on puisse reconnaître le génocide sikh et qu'on puisse avoir justice en tant que sikh. Des agriculteurs partout en Inde ont fait des manifestations pour la privatisation des terres aux mains euh, du gouvernement indien. Ça fait des années qu'ils manifestent. Ils ont fait face à toutes sortes d'intempéries. Et c'est pour cette raison que je continue de demander à nous tous d'appuyer les agriculteurs, parce que lorsqu'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas d'aliments et de nourriture. Merci. Merci. Déclaration de Chatham-Kent-Limington. Merci, M. le Président. Il continue d'y avoir plus de preuves concernant des médicaments réutilisés. Pour lutter contre la COVID-19, et c'est en fonction de plusieurs tests cliniques et des données probantes, ce qui comprend des expériences de plusieurs médecins aux premières lignes à l'échelle internationale. Des médecins partout au monde se sont réunis à Rome pour un sommet sur la COVID-19 pour connaître un traitement et de partager ce traitement avec la communauté internationale des, des médecins thérapeutiques et de ne rien faire euh, mène à ce que le, le virus se reproduit euh, euh, sans borne. Et malheureusement, c'est une approche qu'on suit ici en Ontario. Et on produit des médicaments qui entraînent des problèmes de foie et de reins, Et l'OMS a dit que c'était un moyen thérapeutique qui n'était pas efficace. Des méthodes plus efficaces de renforcer son système immunitaire comprend des, la prise de certaines vitamines, telles que la vitamine D et C. Donc, ne, ne créons pas une société à deux paliers avec ceux qui sont vaccinés et non vaccinés. Pourquoi est-ce que les protégés doivent être protégés des non-protégés? en utilisant les noms protégés d'être protégés et pour quelque chose qui ne protégeait pas ceux qui ont été protégés d'emblée. Député de Kitchener-Conestoga. Merci. C'est le centième anniversaire des Canadiens qui portent le coquelicot pour reconnaître le sacrifice des anciens combattants. Le 11 novembre, lorsque je suis devant le Cénatave, ça me frappe que... Ce que je dois faire en tant que représentant et est possible seulement grâce à ceux qui ont fait le, le sacrifice ultime. C'est eux qui, ont, qui se sont dressés debout devant le totalitarianisme. C'est quelque chose qu'on doit tous se rappeler. Dernièrement, je me suis joint à des bénévoles de, du comté de Wesley. Lorsqu'ils ont appris que c'était le centenaire cette année, ils ont, dé, dé, ils ont décidé de lancer un projet. Karen Palacki Wendy Richardson et Barb Pollack ont tricoté des coquelicots pour euh, une exposition avec plus de 2 000 coquelicots qui ont été créés par tout le comté et des approvisionnements qui ont été euh, donnés par Home Hardware. On a dévoilé le projet et je, vendredi dernier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont donné du temps, des biens et de l'argent pour euh, cette exposition. En honneur des anciens combattants, je voudrais aussi re remercier notre premier ministre et notre ministre d'avoir déposé un, une loi pour protéger les droits des travailleurs de porter un coquelicot. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'un projet de loi comme celui-ci, mais je vais l'appuyer pleinement pour s'assurer que tous les Ontariens ont ce droit protégé de pouvoir reconnaître nos anciens combattants. Merci. Déclaration de député. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Le sommet COP26 réunit tout le monde pour agir envers un but commun de s'attaquer au, au changement climatique. La CNN l'a décrit en étant notre... Dernière meilleure chance de lutter contre les changements climatiques. Et la crise climatique est la plus grande menace auxquelles on est confronté inspire nos communautés pour se trouver des moyens de lutter contre cela. Et elle pense, Sophia Matheson, qu'on doit écouter les experts. Sophia était la première fille à l'extérieur de l'Europe de participer au mouvement des jeunes. Elle a rencontré Al Gore, et Greta Thunberg, Sophia, a été au, à Sudbury, à Ottawa, ici, à Queen's Park, pour manifester et se faire entendre. Elle est la plaignante en chef pour, contre le gouvernement d'avoir réduit les cibles du, de 2030 de, du gouvernement ontarien. Elle a été célébrée par le magazine Nature. Et elle sera une parmi six autres pour le documentaire avec le prince Charles et le premier ministre Boris Johnson, Sophia Matheson, inspire des jeunes partout au monde. On doit l'entendre et euh, agir. On est très fiers de tous ses accomplissements et je lui souhaite euh, meilleurs voeux à l'avenir. Et en tant que représentant ici, à sa chambre, dans cette Chambre, je continue de l'écouter. Merci. Déclaration de député, député de Don Valley -Well, euh, Nord. Merci, Monsieur le Président. Comme le Premier ministre l'a toujours dit, grâce aux Ontariens, nous voyons moins d'infections de la COVID-19 comparées à d'autres régions urbaines en Amérique du Nord. Monsieur le Président, le plus grand contribueur à ce grand accomplissement, c'est notre haut taux de vaccination. Mais par contre, dans la région de Donne-Vallée-Nord, le, le taux de vaccination est faible à 73 seulement comparé à la ville de Toronto et la province. De, ainsi, j'ai lancé et une campagne de sensibilisation pour les maires on a distribué des dépliants dans, à tous les ménages et aussi dans des entreprises et des centres communautaires j'espère que grâce à ces efforts combinés et à, à, grâce à notre stratégie du dernier mille et aussi tous les efforts qu'on met en place tels que les centres de vaccination mobiles nous, nous nous allons pouvoir nous rappeler à rattraper à la moyenne provinciale et continuer de protéger les Ontariens, les gens de dans les nord Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toute mon équipe et de bénévoles qui ont travaillé sans relâche à ce que cela puisse voir le jour. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations.